Et hey, salut à tous, vous vous rappelez, hier on a ouvert le Movie Pack, ou c'était avant-hier, je sais pas combien de temps je vais mettre pour faire le montage. Mais aujourd'hui on va ouvrir l'assaut de l'ignition, j'ai pris 5 boosters, et ce qui est drôle c'est que la première fois que je vois ça, c'est des boosters dans un sachet. Donc du coup, bah, on va ouvrir ces 5 boosters. Vous avez vu, j'ai pas dit on va pas perdre de temps. On m'a souvent dit que je disais trop souvent ça, alors je le dis plus. Alors 5 boosters, l'assaut de l'ignition, il y a 9 cartes par booster. C'est parti. Le premier... Tum, tum. Allez, ouvre-toi. Oula, bon ben bah, malheureusement tu ne t'es pas ouvert correctement. Ce n'est point grave mon cher. Alors, rituel d'Aïe. Ou d'Aïe. Non, c'est d'Aïe. Ok. Transigale... Transigal. Ok, je cru que j'avais vu. <rire> ouais, c'est pas grave. Queen Chevalier. Oh, c'est Choupi. C'est une souris équipée avec du fromage. Elle est rigolote, celle-là. Euh, Calcifida. Croûte. Cataclysmique. Ok, putain, je pense. Monstre Elf. elfe Terre. Ok. Guerrier Ancien. Gracieux zugong Bête guerrier. Un monstre Link. Barbe Noire. Capitaine de la, de, de la patrouille de pillage. Il est sympa. Il est rigolo. On ça avec carte One Piece euh, Fidran, les vents de la malice, mais elle est trop belle. Karakuri, 9763 Kunazman, non Kunamzan, pardon, le bonze et Portail mégalith. Oula, là, bah on a rien d'intéressant, booster en fait à part la Link, qui est sympa, Une ultra. Après ça, on ok, bah c'est pas mal déjà la Link, Allez bien, ok. Deuxième booster. Pourquoi il ne s'ouvre pas facilement Il arrêter de les coller avec de la colle ultra méga giga forte. Ah, oui. Nice. Ok, bah, du coup, si j'en ai un couvert correctement, parfait. Les autres, je vais pouvoir les exploser. Parfait. Alors, on commence avec une petite link contrôleur de la pesanteur. Ensuite, nous avons Faleg Megalith, monstre rituel, Atago Karakuri, euh, Saga des guerriers anciens, la défense de Shang'an, c'est ça Shangban, Shangban, Shang ouais, Shangban, Ophiel Megalith, appareil d'apprenti jetable, voix Boucle, obsédé. Et ça, c'est le chrono-griseur des voleurs de temps. Monstre-machine, et pour terminer, Léviathan Do Inister. Enfin, Arrobase Inister. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des monstres arrobas. C'est pas des conneries, non on me que des conneries. Je me sentais que c'était un troll, mais en fait, non, c'est vraiment vrai. Il y a vraiment les monstres arrobas. Ok, ouais, pourquoi pas Pourquoi pas Ensuite, Calomboeuf, voilà. Rétrograde des voleurs du temps. De temps, pardon. Roquette, tous pas chronomale. vont chercher les noms. Survivant de combat. Émergence, mégalith. Agjet lightcraft. Dragon de lumière, arrobas, minister. C'est un arrobas, hein. Un nouveau, donc, Fridran. Non, Fidran, putain, j'arrive jamais à le dire. Fidran, le vent de la malice. Garde fantôme. Et poupée de condoléances. Ça va. En vrai il y a des cartes sympas là-dedans. Alors je tout dans le détail après. N'oubliez pas vous pouvez mettre pause rechercher la carte sur Google. Ou demander au chat qui se trouve là euh, de chercher pour vous euh, la carte en question. Ensuite nous avons, nous avons pour l'avant dernier booster. Émergence Megalith. Doshin Aoba Zinister, Atago Karakuri. Le Golem de Terre, Arrois donc le monstre fusion Cybers. Pégase du Vent, Inister, le monstre synchro. Fête du lien, allez, de la carte. Euh, UV boucle, obsédé. Ah oui, j'ai bien obsédé, j'ai pas. Ok. Béthor, mégalith. Hoc, mégalith. Putain, elle est sympa, côté blanc, un côté... Enfin, côté orange, un côté démon. J'aime bien les mégalithes, elles sont sympas. Les arrobas m'intriguent énormément en fait. And the last, and to finish, le dernier booster. Allez, Kuribo, non, je déconne. Alors, recharge, héraldique. Service cupide. demi ribo Mister. Destruction mutuelle à fourrer. Alors là, je suis un peu intrigué parce que... C'est pas la carte de piège, on dirait, mais j'ai de lâché dessus. Là je regarde après. Ibikela, Lutea. Oh nice Un petit bateau, navire de patrouille de pillage de Moerque. Monstre euh, de niveau 4, sympa. Dragonirène, adieu. Bon, le petit deck dragoniren que je suis en train de faire, ça c'est parfait. Appel à l'Arsenal encore J'en ai, je sais pas combien de celles ci Et poupée de condoléances. Ah bah la condoléance là pour l'appel de l'Arsenal. Et, et la et la Dragon alors ce booster là pour l'instant c'est un que j'apprécie avec l'autre d'avant où j'ai eu euh, le synchro. Et des cartes franchement sympas. Hein. Des bonnes cartes sympas. Bon, j'espère que cette petite ouverture vous a plu. Moi il n'y avait pas énormément d'archétypes à l'intérieur que je recherchais dans la saut de Du coup, en fait, je me suis juste pris 5 petits boosters. J'attends euh, le deck qui va sortir courant euh, février, euh, le 13 ou 14 février, il me semble. Je crois que si ça devait sortir le 14, j'ai vu certains articles où ça sortait, le 13, Marionnette des ombres ou de l'ombre, je sais plus. Je sais plus c'est quoi, je me semble que c'est ça le titre. Mais euh, voilà, ça va être un deck sympathique. J'ai un petit peu envie de voir comment il fonctionne, du coup on le déballera ensemble, on regardera en détail ce deck. Euh, niveau ouverture, je pense qu'il y aura potentiellement un nouveau euh, le deck Jellice Légendaire avec Yugi. Hein, parce qu'il y a des cartes sympas dedans, mais bon les boutiques ont été dévalisées par ces cartes-là, donc je sais pas s'il si en restera encore. Sur ce moment, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher le pouce bleu si vous appréciez ce que je fais. Si vous appréciez pas, ne ben, le faites pas, mais ne mettez pas de rouge, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Allez, bisous à tous, et à bientôt, bye